Hey, c'est Okaruto Aujourd'hui, on est sur CSGO pour faire une game sur le mode occasionnel. Comment vous allez Moi, je vais très bien. J'espère de votre côté, vous allez bien. J'espère euh, vous n'avez pas de coronavirus en vous, ou le sida, ou le, ou le cancer en vous. J'espère que vous sentiez bien dans votre peau. Bon, on s'en fout. Aujourd'hui... On est sur CSGO. Pour faire quoi Pour faire quoi Pour faire quoi On va faire une game sur le mode occasionnel. Kiritian Oui, c'est un nouveau... Euh, un nouveau série. Hein, qui s'appelle Kiritian CSGO. Voilà. Bon, on va jouer euh, sur... Euh, euh, des maps, euh, des amorçages, Sigma. OK, on vient de rejoindre une game qui commence euh, mal parce que les terroristes ils ont 0 points. et les counter ils ont 1 point. Et il y a un con qui essaie de tuer un allié. C'est dingue hein. Il est mort l'autre jour allié, ça balance du smoke. Et Il va mourir aussi, Geka. C'est dommage, on vient de perdre cette manche. On peut dire il y a des joueurs pas trop quali dans mon équipe. Ah. J'ai acheté la k 47 et mon meilleur pistolet au monde. Le Desert Eagles. On va lire à la française. Hein. Le l'aigle du désert. Ou le faucon du désert. Mais, voilà the kill. J'ai failli tuer le mec quoi, non, mais... Ok ok, il est vénère. Il était où celui-là Oh non Il était à côté de moi Quelle erreur J'ai été aveuglé par euh, un mec quoi. Qui est AFK. C'est dingue Putain, il nous reste 2 joueurs alliés et 3 joueurs ennemis. Deux terror et 3 counters. Bon, j'ai fait un kill et un mort. Hein. Ça ne compte pas, ok Parce que je suis pas encore concentré. Mais quand je serai concentré, je deviendrai un joueur de malade. Un joueur sans aucune pitié. Je compte sur toi, Broco. Allez salope, je compte sur toi. <rire> oh là là, quelle provocation. Quelle, quelle humiliation pour un counter qui essaye de camper. Mm, what il, il aurait dû faire le tour au lieu euh, s'avancer vers euh, la zone... Euh... Bon. J'ai l'AK-47. Ma chère AK-47. Une arme légendaire, une arme qui essaie de faire peur, les counters, et une arme qui est dans tous les jeux vidéo. Même les armes futuriste a été inspirée par un AK-47, comme la Volk. Ça balance du cocktail. Oh là là Mikoshi, Mikoshi Oh là là, Mikoshi, Mikoshi Oga Non Non Il m'a tiré une balle où Dans les couilles Dans mes couilles Rendez-vous compte Bon, j'ai fait 3 kills d'affilée et 2 morts. <rire> F4, 1. voilà. Je garde mon silence. Oh là là. Bien joué, bien joué On vient de gagner une point. C'est dingue. Bon, j'ai acheté une nouvelle arme. Le CZ 75 automatique. Concentration, comme d'habitude. I'm trying the flash Oula, oula, oula, oula. Oh la la. Oh. Oh. Il m'a tiré une balle d'AWP dans ma tête. One shot. Oh my god. Oh my god. Oh my god. 4 joueurs ennemis et 6 joueurs côté allié. Ça devient 5. Je compte sur... Antelesu. Un japonais, je suppose. Je vais voir euh, mon stat. 4 kills et 3 morts. Oh Il a tué euh, avec 2 euh, balles. Bien joué, bien joué, Fulia Fulia, tu joues très bien. Par contre, révélation, il a... Il a dépensé beaucoup de thunes. Pour rien. Ok, c'est parti. Pourquoi j'ai la bombe Tiens. J'aime pas planter les bombes. Metsume. Oh là là. Le mec, il a la WAP. Il a buté tout le monde. Oh là là. Headshot, bitch. Il nous reste... Euh, quelques jours ennemis, et c'est la fin de la partie. Non, je gueule. J'ai ramassé un, un M4 Star Trek. Oh là là, bien joué. On gère, on gère le taf. Alors, on est en train de leur rattraper. Hein Tout à l'heure, on a zéro. eux ils ont un. Nous, on a quoi On a trois. eux ils ont quatre. Pff, on est bien motivé. Hein ça tire, ça tire, ça tire. Ça tire toujours vers euh, cette zone. On peut dire les ennemis, ils défendent plus la zone euh, A et la zone B. Et est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Oh, Meurs Raven, meur. Bitch. On va aller vers euh, cette zone. <rire> Je n'ai pas de choix. Ok, il n'y a pas d'AFK ici. Oula. Meurs Meurs, meurs, meurs Die, die, die Comme Die C'est un très bon film aussi <rire> Ok, bomb has splinted Bien joué Alors là... Je fais combien de kills 6 kills et 3 morts ah, C'est un score euh, déjà euh, de dingue hein par contre, j'adore le skin balistique. Il est trop stylé. En plus, c'est un skin Star Trek. Alors, le mec, il a eu ça. Il a la chance. Hein. Burn, burn, burn. Burning, burning, burning. Oula, oula. On va faire le tour. Hein on va faire le tour. Tous. Très simplement. faut qu'on doit faire le tour C'est très simple. Parce que... C'est un moyen de.. Oh oh I fought my enemies. Euh. Ne confonds pas ce que je viens de dire. On fait comme si j'ai rien dit, ok <rire> Bien joué Bien joué Bien joué, bien joué, bien joué On est hâte de gagner la partie les enculés